Le non-respect du protocole d'accord signé avec la tutelle, voilà ce qui fâche les agents municipaux. Réunis en Assemblée Générale ce 16 septembre 2022 à l'hôtel de ville, ils ont une nouvelle fois manifesté leur ras-le-bol. Ces hommes et femmes qui ne décolèrent pas attendent aussi bien des explications que des réactions de la part de la tutelle qui, à son tour, estime que ce sont les syndicalistes qui ont rompu le dialogue qui avait été entamé. Vous voyez ici la signature de madame le maire signature de madame le maire mais madame le maire va ignorer les points qui sont contenus dans ce protocole d'accord nous disons simplement que c'est de la mauvaise foi et l'administration va faire le reproche au syndicat comme quoi nous avons interrompu le dialogue là encore j'ai envie de dire sur la folie humaine c'est de la folie même. Entre l'employeur et l'employé, qui appelle qui au dialogue Est-ce que ce sont les syndicats qui appellent l'administration au dialogue ou bien se lever Alors, vous allez écouter le secrétaire général vous dire que le dialogue a été interrompu. Mais quand vous regardez le protocole d'accord, il était question de mettre en place un comité de suivi. Le comité de suivi, nous l'avons ici parce qu'il y a mensonge aux mains au président de la République. Vous voyez ici, le comité de suivi a été mis en place. C'est l'émanation du protocole d'accord. Article 7 de ce protocole, de ce comité de suivi. Que dit l'article 7 L'exercice des missions du comité de suivi ne peut excéder trois mois. Vous voulez qu'on invente la roue le secrétaire général du syndicat des agents municipaux est revenu sur les points essentiels inscrits dans leur plateforme revendicative. La codification des avancements automatiques est au choix parce qu'il faut dire que la carrière d'un agent est progressive et cette carrière passe par la, la, la, la, la prise en compte des avancements automatiques. Il y a l'autre point, c'est la dette intérieure. Euh, la dette liée, n'est-ce pas, euh, euh, au rappel. La dette liée, euh, parce qu'il faut dire qu'il y, y a de nos collègues qui sont décédés depuis plus de 10 ans et jusqu'à ce jour les géants de droit ne sont pas rentrés dans, ces, dans, dans cette dette. Vous comprenez que c'est des gens qui sont en détresse et nous avons le souci de défendre également cela. Et autre point, c'est le départ des fonctionnaires. Et ce qui nous a beaucoup gêné, c'est quand Madame le maire va ignorer les points d'accord. Euh, le point focal, le point saillant, c'est le départ des fonctionnaires qui obéissent. Parce que les fonctionnaires sont payés en sorte de forfaitaire. Et ça plombe le budget municipal. Et si vous regardez, la masse salariale, c'est à près de 90% du budget de la mairie de ville. Or, oh, la mairie a des missions régaliennes, des missions de développement. Comment comprendre que ceux-là qui sont là pour servir l'État, pour accompagner le chef de l'État, est-ce qu'ils font bien Est-ce qu'ils font bien cela Donc nous disons non, il faudrait que les fonctionnaires partent pour libérer le budgetaire enfin que les problèmes des agents municipaux soient également réglés et que le problème de également soit regardé. C'est une véritable confusion qui règne entre la tutelle et les syndicalistes qui, eux, estiment que ce sont les responsables de la mairie qui devraient réinitier les négociations.